Alors c'est pas la meilleure des attractions hein. Je vais pas vous mentir euh, C'est pas une attraction de fou furieux euh, Dans mon souvenir elle avait très très mal vieilli Et je crois d'ailleurs qu'elle va sûrement fermer un jour hein, Je pense même mais euh, j'ai quand même très envie de la faire parce que les mopettes c'est vraiment toute mon enfance donc euh, je vais vous emmener avec moi. C'est une attraction en 3D là encore donc je vais pas pouvoir vous montrer énormément de choses mais j'espère au moins pouvoir vous montrer la file d'attente okay. et les décors. Donc en fait toute la zone désertique où on voyait des écureuils que je vous avais montré euh, dans mes story time euh, en fait a complètement disparu. Je pense que c'est derrière les palissades que vous voyez tout au fond et qui sont réservées du coup au futur Land de Star Wars. Mais du coup c'est vrai que je trouve que les Muppets sont plein milieu de tout ça ça fait un peu bizarre. Donc voici l'attraction des Muppets. Je vais aller faire un petit tour du Land avant d'aller dans l'attraction et on ira voir ça juste après. Franchement j'adore cet endroit. Je le trouve hyper drôle. Regardez-moi cette joconde. Et voilà. Vous voyez la boutique là au fond Ça, c'est là où j'avais acheté tous mes livres en 2016. Donc je vais aller faire un tour. Ou dans celle-ci, je ne sais plus. On va faire les deux. Hein. bah Là, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de livres. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont tout changé parce que ça, c'est une boutique de Noël. Alors il n'y a pas non plus le livre. Voilà, voilà. C'est un fail. Oh, le paradis. C'est dommage que ça coûte aussi cher parce que sinon j'en achèterais beaucoup plus, croyez-moi. Cette impression d'être à Noël en plein mois d'avril. J'adore. Bon, bah, après avoir fait le tour de ce petit Land Muppet, nous allons aller faire l'attraction. Non, je ne vais pas vous pouvoir vous bloquer l'attraction parce qu'elle est en 3D, mais je vais quand même vous montrer la salle qui est très jolie. <rire> les effets spéciaux, on passera. c'est vraiment de la, de la 3D niveau années 80 quoi. Mais par contre l'histoire m'a fait beaucoup rire je pense que c'est peut-être parce que j'ai mieux euh, j'ai trouvé ça assez amusant et c'est vrai que bah, comme les Muppets de Chauces c'est très vieux euh, du coup il y a un petit côté nostalgie quand on fait cette attraction que j'aime beaucoup et du coup on leur pardonne un peu le côté vieilli des images bon et maintenant on va aller faire le spectacle de la petite sirène euh, j'en ai pas un très bon souvenir non plus mais peut-être que je serai agréablement surprise qui sait. They got a lot of sand, we got a lot of It's the oh, sea, <laughs> It's oh, I'm gonna see, ha! It's little slack here, a around here, Look in your face. Take a gulp and take a breath, and go ahead inside the scroll. Lots some jets, and now I've got a voice. The boss is on a roll. This. Au départ, quand j'ai vu le début du truc, je me suis dit, bon, je suis quand même dure. Même si c'est vrai que euh, bah, les extraits de films que vous voyez sont hyper pixelisés, en fait. Euh, on dirait vraiment qu'ils ont fait ça avec mon film à la sortie en 89 Parce que c'est tout, gr... enfin, tout gribouillé, enfin, c'est très très bizarre. Et en dehors de ça, au niveau de l'histoire et de la façon dont le spectacle est fait, en fait, le truc, c'est que dès que euh, Ariel signe le contrat, on voit Ursula euh, se transformer en mariée, se faire tuer dans les images du film, et paf, euh, Ariel récupère ses jambes et pouf, c'est fini. Mais il n'y a pas, il pas, déjà il n'y a pas kiss the girl, il n'y a pas euh, toute cette parade amoureuse. On comprend pas du tout comment est-ce que Eric et Ariel tombent amoureux. Eric, on voit pas du tout d'ailleurs, euh, jusqu'à la fin quand euh, il dit oh it's you et c'est tout. Allez, let's go pour Fantasmique. Et je suis contente parce que je suis face-passe plus, donc j'aurais peut-être une bonne place. La première fois que je l'avais fait, honnêtement, j'étais hyper mal placée, j'étais dans les tout derniers rangs, j'y voyais pas grand-chose et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas tant apprécié le spectacle que ça à l'époque. retour à mon hôtel, j'ai pas trouvé d'endroit de, assez calme pour vous parler jusque là, c'était juste pour vous dire que euh, mix c'était absolument incroyable la première fois quand je l'avais vu en 2016 j'étais très très mal placée, j'étais tout tout tout tout tout au fond euh, et du coup il y a plein de choses que j'ai pas vu euh, que ce soit au niveau de l'eau au niveau des effets, au niveau... Il y a plein de choses que j'ai manquées en fait et qui faisaient que du coup j'étais restée très mitigée sur le spectacle Sachant qu'en plus j'ai découvert du coup en revoyant ça aujourd'hui que euh, j'étais partie en ratant le final Puisque euh, j'étais partie juste après le bateau avec tous les personnages Or il y a un petit final avec Mickey tout en haut de la, de la montagne Et en fait là le fait d'être au premier rang vraiment j'ai pu voir tous les effets, j'étais vraiment à fond dedans je pense aussi qu'il y a eu une petite remise à niveau aussi des effets mais après j'en suis pas certaine mais c'était vraiment magnifique, j'en ai pris plein les yeux, j'ai vraiment adoré, j'ai pas regretté d'avoir donné une seconde chance à ce spectacle comme quoi euh, avoir une bonne place ça fait vraiment tout puisque là j'étais vraiment au premier rang et c'était juste nickel chrome donc vraiment je vous le recommande après le truc c'est que euh, vous prenez toute l'eau hein, Donc, euh, est-ce que c'est vraiment une très bonne chose mais ça va c'est pas des grosses euh, éclaboussures et pareil pour le feu vous le sentez assez près du visage mais sinon voilà euh, donc voilà pour cette journée à Hollywood Studios j'espère que cette nouvelle journée et que mes vlogs en général vous plairont en tout cas moi je m'éclate à les tourner euh, je me fais vraiment plaisir à partager ça avec vous, je suis vraiment très très contente, j'ai l'impression de vivre d'une certaine façon tout ça avec vous, aujourd'hui cette journée a été pleine de rebondissements et c'est vrai que les personnages, les cast members et toutes les petites attentions au fil de la journée font que cette expérience est absolument magique, en tout cas voilà n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous débarquez sur les vlogs mais bon je pense pas quand même, n'hésitez pas à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ma pixie army, je vous aime, bisous bisous bisous